Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler euh, des génériques. Alors euh, faut savoir que les génériques vont être, euh, vont faire partie en fait du développement avancé avec C-Sharp. Donc euh, pour ceux qui débutent, je vais essayer ici d'expliquer ça le plus simplement possible par des exemples qui vont être euh, très simplifiés, euh, évidemment qui vont avoir peu d'utilité, mais tout ça dans le but de bien vous faire comprendre comment tout ça fonctionne. Alors premièrement, qu'est-ce que sont les génériques Alors les génériques permettent de créer des méthodes ou des classes qui sont indépendantes d'un type. Un type, on sait ce que c'est, et ça va nous permettre de créer des objets qui vont être indépendantes en fait des méthodes qui vont être indépendantes du, par exemple du type String qu'on va leur passer en paramètre, int, etc. Alors c'est très important de connaître leur fonctionnement car c'est un mécanisme clé qui permet de faire beaucoup de choses, notamment en termes de réutilisabilité et surtout d'amélioration des performances. Alors pour ce faire j'ai créé ici une nouvelle scène, j'ai euh, ici créé un objet MT que j'ai renommé générique, j'ai créé un script démo que j'ai affecté à mon objet générique et j'ai positionné la console pour s'en servir ici et pour voir comment tout ça fonctionne. Alors les génériques ne sont pas forcément euh, quelque chose que vous ne connaissez pas parce que si vous utilisez par exemple déjà des listes, eh ben, euh, vous utilisez une classe générique. Alors euh, en fait la, la liste elle a la capacité d'être utilisée avec n'importe quel type comme par exemple des anciens, des chaînes de caractères ou encore des objets. Si je veux décrire une liste, je vais tout simplement ici écrire « liste ». Je vais lui passer le type euh, de données qu'elle doit contenir. Je vais l'appeler « ma liste » et je vais l'initialiser avec une nouvelle liste de type « string » par exemple. Donc si je crée une liste euh, qui contient euh, des données de type « string ». Je peux faire la même chose avec des « int ». Je vais l'appeler « ma liste int » et évidemment je l'initialise de la même manière. Donc, vous pouvez voir que c'est assez simple. Là où ça va plus loin, c'est que vous pouvez aussi utiliser euh, un objet euh, de type classe. Par exemple, si je vais créer une classe que je vais nommer player, évidemment, cette classe sera vide, mais je vais pouvoir très bien créer euh, un, une liste qui va être de type, maintenant, qui va contenir des players. Alors, euh, attention, voilà, ici, et je vais l'appeler ma liste player, et j'initialise avec une nouvelle liste, de type player. Vous voyez que ça fonctionne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, les listes, allez voir dans mes tutos, j'ai déjà fait une, une, un tuto là-dessus. Donc là, on peut voir que en fait cette classe, cette liste, je peux lui, faire, lui donner des données de n'importe quel type. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici avec euh, les méthodes génériques. C'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer. Donc je vais supprimer ça. Et euh, imaginons ici euh, que je vais créer quelque chose de très simple. Par exemple, une méthode qui nous permet d'afficher des informations euh, sur un paramètre. Donc, on va l'appeler « affiche ». Et évidemment, cette méthode va être générique. Donc, je lui indique que c'est une méthode générique par ici euh, le « t ». Le « t » qui va être ici euh, entre euh, le signe plus petit et plus grand. Donc, euh, je passe en paramètre, Il y a ici un argument qui va être de nouveau de type générique, donc « t ». Je ne mets pas « any string » et je mets « x ». Ici, c'est le nom de l'argument qui va s'appeler « x », pourrait s'appeler « n'importe quoi ». Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la console pour faire un « debug.log », par exemple, de la valeur. Donc, je vais dire « valeur », et je vais concaténer ça avec « x ». Je vais aussi utiliser un deuxième « debug.log » pour, ici, écrire tout simplement le type de la variable, et je vais concaténer ça avec, ici, euh, « x.getType », ce qui va me permettre d'afficher le type dans la console. Donc maintenant, si je veux utiliser cette méthode générique, vous pouvez voir que je peux lui passer ce que je veux. Je vais ici écrire « affiche » et entre parenthèses, je vais lui mettre par exemple 13 ou 12, voilà, peu importe. Et si maintenant j'enregistre et que j'exécute le code, une fois compilé, vous allez voir que dans la console, j'ai bien ici la valeur est de 12 et j'ai un type euh, « système int 32 », donc c'est bien un « int ». Maintenant, si je modifie ça et qu'ici j'écris « hello », on va pouvoir observer que si j'exécute de nouveau ce même code et cette même méthode, je vais avoir un retour différent au niveau du type, et euh, la valeur évidemment sera la même, et l'eau, mais j'ai bien ici un type systemString, donc chaîne de caractère. Donc évidemment ça fonctionnerait comme ça avec n'importe quel euh, type, je pourrais aussi euh, y mettre des flottes, etc. Donc voilà euh, ce que c'est en fait une méthode générique. Alors c'est encore un exemple très basique qui a peu d'intérêt, mais c'est pour que vous compreniez bien comment les utiliser alors imaginons maintenant que je veux créer une autre méthode générique un peu plus évoluée on va dire qui euh, permet tout simplement euh, d'ajouter donc on va l'appeler ajoute donc elle va être de type générique de nouveau et ici en paramètres ben, on va passer deux paramètres qui va être x et un deuxième qui va être de type générique aussi qui va s'appeler y alors l'intérêt maintenant sera en fonction euh, de ce qui est passé alors, ça, c'est pas très utile, mais c'est pour que vous compreniez bien. C'est que si je passe des ints, je veux faire une somme. Et si euh, je passe une chaîne de caractères, je veux le concaténer. Alors, l'exemple ici n'est pas très utile, mais pour la compréhension, ça peut être assez sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord faire un test. Je vais dire, si x est un int, et d'ailleurs, je vais faire la même chose avec une condition ici, avec le double et commercial. Et je vais aussi vérifier que y est un int. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ben, je vais tout simplement ici écrire print euh, le résultat et, et évidemment on va concaténer ça avec x plus y. Alors vous allez me dire là c'est parfait ça va fonctionner mais pas du tout vous allez voir pourquoi. Ensuite je vais traiter un deuxième cas et évidemment j'en traite deux ici. Euh, on va dire si x est une chaîne de caractères et y est aussi une chaîne de caractères à ce moment-là, je vais tout simplement faire une concaténation dans la console de x plus un espace plus y. Donc vous allez voir que pour euh, ici, je vais avoir des petits soucis, parce que, euh, en fait, c'est un type générique. Donc même quand je fais l'appel, ici, imaginons que je fais ajoute, et qu'ici, j'ajoute, par exemple, euh, bonjour, euh, enfin, deux mots, donc ça va être euh, hello, Bah voilà, virgule world, Euh, et c'est ajoute, pas ajouter, pardon, voilà, et euh, j'ai un A majuscule, excusez-moi. Donc là, on va enregistrer et exécuter. Donc si j'exécute maintenant ce même code, on va voir que j'ai pas de souci, j'ai bien Hello World avec un espace dans la console. Par contre, le problème, c'est si maintenant je fais par exemple 10 et 10. Qu'est-ce qui va se passer J'enregistre, j'exécute, et ici, j'ai 10-10. En fait, euh, c'est bien passé euh, dans ma condition, ça a bien détecté ici euh, que euh, c'est un int, parce que ça me dit le résultat Et sinon j'aurais simplement 10-10, hein, vous voyez la différence, j'ai bien le résultat est ici, donc ça a bien détecté euh, que je suis dans cette condition-là. Le problème, c'est que ça m'a ajouté ça comme des chaînes de caractères. Alors en fait, comme c'est un type générique, on va devoir le caster. Et pour le caster, ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. En temps normal, on aurait fait x égale int, euh, comme ça, on aurait fait un casque tout simple, x, voilà. Et là, on peut voir que, en fait, on va me dire « impossible de convertir un type T, un type générique, en int ». En fait, on va devoir le caster un peu différemment et on va devoir utiliser l'objet. Donc là, je vais créer une variable euh, qui va s'appeler « nbx », par exemple, et qui va être égale. Et là, on va aller chercher euh, le casse du int. Mais on va devoir aussi caster l'objet. Et là, on va mettre sa valeur. Donc là, ça fonctionnera. Donc vous voyez, la nuance est assez simple. Voilà. Et si ici, je fais « nby » pour le caster en int euh, et ici je mets bien l'argument y, maintenant je vais pouvoir tout simplement ici euh, bah, ajouter, on va faire une parenthèse et on va mettre nbx plus nby, et maintenant ça devrait fonctionner. Alors pourquoi j'ai une erreur Il manque une parenthèse, voilà. Donc maintenant regardez, j'ai 10 et 10, Si j'enregistre mon code, si j'exécute, je devrais bien au lieu d'avoir 10, 10, je devrais avoir le résultat et 20. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est juste un problème de cast, vous pouvez voir que le cast est un peu différent. Donc voilà euh, ce qu'il y a à dire au niveau ici euh, des méthodes génériques. Vous pouvez voir que ça peut être bien utile même si l'exemple n'est pas très parlant ici. Je pourrais traiter d'autres cas euh, où je pourrais faire des opérations indépendantes du, du type. Là c'est parce que j'ai décidé de faire une addition, euh, mais évidemment je pourrais faire bien d'autres choses. Alors comme je vous l'ai dit en début de ce tuto, il est aussi possible de créer des classes génériques à la manière un petit peu des listes. Donc tout, tout dépendra de ce que vous voulez en faire. Mais ici je vais vous montrer un exemple très simple. Donc on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler classe générique pour l'exemple. Elle va être très simple et euh, je vais l'éditer avec vous et on va en créer une classe générique. On va créer une petite classe qui permet tout simplement de faire un swap, c'est-à-dire d'inverser de, deux objets. Alors, euh, je vais ici ne pas la faire dépendre du monobiavior parce que euh, sinon on ne pourra pas l'instancier euh, dans, le, dans le code avec, euh, en fait, dans mon script démo ici, je ne vais pas pouvoir instancier une méthode qui dépend du monobiavior. Donc ça, c'est une chose. Alors, on va supprimer et on va créer euh, notre classe très rapidement. Alors, on va faire quelque chose de simple. On va mettre tout simplement des attributs publics. Euh, on va ici lui mettre euh, un attribut public de type générique, mais à avant toute chose, ici, il faut que cette classe soit aussi de type générique. Donc on va lui mettre le type générique tout simplement comme ça. Donc ici au niveau de la variable je déclare une variable de type générique qui va s'appeler obj1 et une deuxième variable qui va être de nouveau de type générique obj2. Alors rien ne m'empêche ici euh, obj2 pardon, rien ne m'empêche de créer d'autres variables. Ici j'utilise que des variables génériques mais euh, dans le cadre où j'aurais besoin de compter les objets ou autres, je pouvais très bien euh, mettre un public int, il n'y a pas de souci par la suite euh, qui s'appellerait count euh, par exemple comme pour dans une liste. Bon là euh, c'est pas tellement le cas. Donc maintenant on va créer son constructeur. Donc, public classe générique, et euh, on va passer en paramètres tout simplement sous forme d'objet euh, de type générique. On va l'appeler obj1, et le deuxième argument sera obj2. On va s'en servir en fait tout simplement pour faire notre fameux swap, pour l'inversion des deux objets. Alors évidemment, comme tout constructeur, ici il va être appelé à l'initialisation euh, de la classe. Quand je vais créer mon objet, ben, je vais tout simplement ici assigner donc, obj1, et on va le signifier par 10 obj1 qui correspond à celui-ci, et on va l'assigner dans obj1. Donc ça c'est un comportement classique pour ceux qui font de la programmation, orienté objet euh, et ici le constructeur ça nous permettra de renseigner les objets à l'initialisation de la classe pour le deuxième on fait exactement la même chose égal obj2 donc voilà pour ma Très euh, simple classe, alors pour ceux qui seraient vraiment perdus là-dedans, euh, il faut aller voir du, sur mon tuto sur la programmation orientée objet. Euh, et euh, sinon, j'ai un cours C-Sharp qui va bientôt paraître, qui euh, va justement traiter aussi, notamment de la programmation orientée objet. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin avec euh, Unity, n'oubliez pas que j'ai un cours complet de plus de 40 heures sur tous les basiques d'Unity et le code C-Sharp. Enfin tous les basiques et même plus parce qu'on va très loin dans ce cours au bout de 40 heures. Donc maintenant on va créer une autre méthode publique, void, euh, qui va s'appeler swap tout simplement pour faire une inversion de mes deux objets. Donc je vais avoir besoin pour faire une inversion, parce que je dois mettre le contenu, enfin je dois inverser OBJ1 et OBJ2, je vais avoir besoin d'une variable temporaire. Donc cette variable elle va être de type euh, de nouveauté euh, générique. Donc je vais l'appeler euh, temps et je vais dire qu'elle est égale à OBJ1, je vais stocker OBJ1 dedans. Donc ensuite qu'est-ce que je fais ben, J'ai tout simplement à faire mes inversions. Je vais dire qu'obj1 est égal à obj2 et obj2 en toute logique sera égal à temps. Voilà, vous comprendrez bien que j'ai besoin de cette variable intermédiaire parce que je ne peux pas ici, je n'ai plus obj1. Donc voilà notre classe est faite, il nous suffit maintenant de l'instancier, de créer nos objets et d'appeler la méthode euh, swap. Donc pour ça on va aller dans euh, démo et on va créer ici euh, bah, un nouvel objet. Donc ce nouvel objet, comment on va faire pour l'instancier bah, On va aller chercher euh, notre type qui est la classe générique, on va l'appeler ici objet, obj par exemple. Euh, et on va dire euh, tout simplement Alors on doit signifier le type pardon Oui comme dans la liste Donc ici je vais dire que ce sont des chaînes de caractère voilà. Donc je vais l'appeler obj Et je vais dire que c'est égal à new obj euh, New Donc classe générique Alors le nom est un peu grand String voilà et au niveau du constructeur qui est appelé maintenant, bah, je vais mettre deux lettres. A, par exemple, virgule B. Je, je pourrais mettre des chaînes de caractères, mais peu importe. Donc maintenant, ce que je vais faire pour bien qu'on comprenne, c'est que je vais tout simplement faire un print. Euh, je suis obj1, pour que vous compreniez bien. Et je vais mettre deux points et je vais concaténer, concaténer ça avec obj, notre, euh, notre objet qu'on vient de créer, et euh, son attribut obj1. Ensuite, je fais la même chose pour obj2. Donc obj2, je suis obj2, et donc ça nous permettra de voir qui est dans quoi, on va dire tout simplement. Et maintenant, on va faire un obj.swap, ce qui va nous permettre d'inverser nos deux variables, euh, enfin nos deux variables, pardon, nos deux objets. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va réécrire la même chose pour tester. Donc voilà, c'est un code très simple, hein, c'est une classe très simple, et ça vous permet de voir que là, j'utilise des chaînes de caractères, j'enregistre et si maintenant j'exécute ça dans Unity, on va pouvoir tester ça et voir que je suis obligé j'ai contenu A, je suis obligé de j'ai B, je fais le swap, et on peut voir que mes deux euh, chaînes de caractères sont bien inversées. Alors l'idée maintenant et l'intérêt, c'est justement de pouvoir euh, tout simplement, par exemple, utiliser des int. Donc à ce moment-là, je vais utiliser des int, et évidemment, ici, euh, je vais mettre 1 et 2 en contenu, les chiffres, des nombres entiers. Donc si j'enregistre et que j'exécute, on peut voir que cette classe est générique et je vais pouvoir tout simplement ici euh, vraiment faire comme une liste, vous voyez, choisir euh, entre mes objets, des strings ou pas. Euh, et je pourrais aussi euh, prendre des game objects, parce que imaginons ici que je mets un cube alors, et une sphère. Donc on va mettre ici cube et on va ajouter euh, tout simplement une, une sphère ou une capsule, peu importe. Voilà, je vais euh, aller dans mon script et ici je vais créer des variables publiques pour gagner du temps qui vont être de type GameObject et je vais les appeler cube, virgule euh, capsule. Voilà, donc j'ai deux types GameObject. Alors ce que je vais faire maintenant, ma classe générique en fait, ça va être tout simplement... Euh, cube pardon, des game objects, excusez-moi. Donc des game objects, et ici game object Et avec, évidemment, ce que je vais passer en paramètres, en obj1, je vais passer le cube, et en obj2, je vais passer la capsule. Euh, alors, game object, c'est mieux. Voilà, game object. Voilà, je vais réduire un petit peu pour vous voyez bien, mais euh, ça reste similaire. Donc la seule chose que je ne dois pas oublier, euh, c'est ici euh, d'aller euh, au niveau euh, alors, du script générique et d'y glisser le cube dans le cube, ça nous, voilà, et la capsule dans la capsule. Donc si je lance le même script, vous allez voir que ça va avoir exactement le même comportement. Je suis OBJ1, cube, je suis OBJ2, capsule, maintenant je fais mon swap et on peut voir que j'ai bien je suis OBJ1, euh, capsule, euh, en fait la capsule a pris la place du cube au niveau des objets, etc. Donc on a pu swapper les choses assez facilement. Donc ensuite, ici ce sont des exemples très très simples, mais vous pouvez que il c'est très facile de euh, créer une classe générique ou encore euh, une méthode générique euh, et euh, on peut voir que ça peut être assez utile dans certains cas alors pour ceux qui débutent ça peut être assez obscur parce que effectivement on pourrait euh, faire ça différemment faire deux méthodes par exemple ici si je prends la méthode euh, ici ajoute on pourrait créer deux méthodes euh, ajoute string ajoute int euh, voilà et j'aurais pu avoir la même chose mais avec ce code ça va nous permettre d'être vraiment flexible Ici ça n'a pas tellement d'intérêt parce que je fais du test mais euh, dans ma classe par exemple ici ça prend tout ce sens parce que je vais pouvoir faire ça avec n'importe quel objet n'importe quel type pas besoin de réécrire à chaque fois euh, je vais pouvoir l'adapter tout simplement et créer d'autres méthodes publiques et même d'autres méthodes génériques etc euh, voilà donc j'espère que cette introduction en tout cas, euh, cette explication sur les, les méthodes et les classes génériques vous auront plu, euh, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et encore une fois pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai des cours là dessus, un cours en préparation sur le C Sharp qui peut être bien utile pour ceux qui veulent aller plus loin avec le C Sharp dans Unity, mais là ce cours va être dédié vraiment au C Sharp uniquement et j'ai un cours complet sur Unity qui inclut déjà pas mal de choses au niveau euh, du code mais aussi au niveau d'Unity toutes les composants, euh, les les agents de navigation, l'intelligence artificielle et j'en passe et j'en passe. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye